eh bien, C'est l'envie de tout agriculteur de pouvoir se dire comment je peux faire consommer en local ce que je produis en local. En fait, quand on rentre dans cette démarche-là, certes, il y a le produit, mais il ne faut pas oublier qu'entre les deux, il y a des hommes et des femmes qui travaillent sur des métiers de passion, faire redécouvrir les légumes et les fruits de saison. La tomate, c'est vrai que l'hiver, on n'en produit pas. Comme aujourd'hui, vous venez dans un restaurant scolaire, vous voyez le, le plaisir qu'ont les, les jeunes à, à manger des produits que vous et d'autres ont, ont produits. C'est un sentiment de fierté D'abord, que l'enfant lèche l'assiette et qui reste rien, pour moi, c'est une grande satisfaction. 40% de ce qu'on produisait ne finissait pas dans le ventre. Et donc là, c'est un travail du quotidien et on peut le constater aujourd'hui, ce travail-là, il est bien fait. On prend que ce qu'on mange et on mange tout ce qu'on prend. Vous vous dites, euh, je nourris les enfants, de, les enfants de la région Un, je les nourris bien. Deux, je donne du bon sens parce qu'il est quand même... Euh, enfin, dans, un, dans une région ou dans un département comme le nôtre, tout, tout se produit en dehors du riz et des agrumes il serait quand même inconcevable qu'on fasse venir les produits d'ailleurs alors qu'ils sont ici.